Alors, commençons avec vous, Roberto Di Cosmo, donc professeur d'informatique à l'Université Paris-Cité. Vous êtes détaché auprès d'INRIA pour vous occuper justement de, de logiciels, de software. Vous êtes le fondateur et président de Software Heritage. Euh, et bien, si vous voulez bien, on va plutôt commencer d'ailleurs par Myraëlla. On, on, on, on va changer, on va changer, voilà, exactement. Et donc, professeur d'université en informatique à l'ENS Paris-Saclay, membre du laboratoire Méthodes Formelles. Et votre spécialité, c'est la vérification des systèmes informatiques. Alors, quand on vérifie les systèmes informatiques, d'abord, on a vérifié le matériel, il y a les protocoles, et maintenant, de plus en plus, on vérifie les logiciels. Est-ce que vous voulez nous parler Alors, d'abord, historiquement, on a vérifié les matériels. Pourquoi on a vérifié les matériels plus que les protocoles et les logiciels Alors, euh, bon, merci pour l'introduction. Je suis très contente d'être ici avec vous. Alors, pourquoi on a commencé par le matériel Parce que, tout simplement, à l'époque, le matériel était simple. Il y avait des machines à état qu'on savait explorer ou au moins qu'on savait énumérer. Et parmi les, ces états, on pouvait trouver des états où il y avait des bugs, enfin, des états qui n'étaient pas bons. Donc, on a commencé par le matériel euh, avec des méthodes formelles, c'est-à-dire des modélisations de ces matériels dans des euh, structures mathématiques, on savait en fait après, euh, sur lesquels on savait raisonner, hein, les fameux invariants dont on parle depuis tout à l'heure. Et euh, la France, bon, à l'époque, elle était quand même pionnière dans ces méthodes. Et, bon, il y a eu un prix Turing à cette occasion-là, et puis il y a des outils qui euh, sont actuellement reconnus de manière internationale, euh, qui ont des résultats justement euh, très bons dans ces méthodes de vérification, qu'on appelle vérification basée sur les modèles. C'est les matériels Matérielle. ensuite est venu le protocole les protocoles voilà les mêmes outils après ils ont été étendus euh, donc je, je cite SAP mais il y a d'autres outils qui ont été euh, conçus euh, à l'époque pour la vérification des protocoles Plutôt pour bon, prouver des invariants qui étaient, euh, disons, finis, mais après aussi pour trouver des erreurs dans ces protocoles, surtout les protocoles de communication, c'est très important. Et maintenant, ce qui est apparemment très nouveau, c'est qu'on peut faire de la vérification du logiciel. C'est nouveau, effectivement Alors, nouveau. Ah, <rire> On mer <Robert rire> du Cosmo, il, il dit non. non. C'est pas si nouveau, c'est-à-dire que les méthodes, elles ont été conçues dans les années 80. Maintenant, le logiciel permettant de faire la vérification. Euh, eux, ils ont mis un petit peu de temps à passer à l'échelle. Et là, euh, bon, je, là, je vais faire la fière <rire> pour notre communauté, parce que euh, la France, elle a eu aussi beaucoup d'impact dans ces technologies, euh, et dans cette technique, ces méthodes. Euh, je, bon, je pense que la plupart des, per, des personnes de la salle connaissent Coq, d'accord qui est un outil de modélisation mathématique de la cimâtre, de langage de programmation et des raisonnements sur ces langages de programmation. Mais il y a eu d'autres outils qui ont permis en fait de faire de, l'analyse automatique des programmes. Je parle en fait je, je pense à l'outil Astré, bon, à l'outil qui est aussi. Astré, euh, analyse de code embarqué sur Airbus, euh, analyse du, du code voilà, de sur, voilà, le, sur a le système de contrôle-commande. Hein. Tout à fait, tout à fait, qui est développé par, euh, par des chercheurs français et puis qui ont justement réussi à fiabiliser le logiciel qui tourne sur les Airbus. Ça, ça tombe bien. Ça, c'est extraordinaire. D'accord. Alors, c'est au point que maintenant on peut certifier les logiciels voilà, donc, les, euh, donc il y a eu le, la partie euh, donc vérification automatique, mais cette vérification, elle a ses limites, hein, les limites données par euh, de tout ce qu'on apprend à nos étudiants sur la calculabilité euh, dans, dans l'informatique. Et donc ces limites, euh, on peut les franchir si un utilisateur humain aide le calculateur, l'outil de, de preuve, et là aussi, on a des outils en France qui sont aussi reconnus de manière internationale. Je parle, bon, voilà par exemple de y 3, ou je parle de des outils euh, qui permettent de faire des analyses, des vérifications dirigées par l'humain euh, du logiciel, au point qu'on est arrivé à vérifier des noyaux des systèmes d'exploitation, des logiciels de taille importante, hein, donc euh, qui sont pas faciles, qui sont pas des, bon forcément avec Waytran, mais avec d'autres logiciels. Utilisez, vous utilisez le terme de révolution, il y a eu une révolution, il y a une dizaine ben, d'années voilà, autour de voilà, cette donc, vérification oui, de logiciels. Non, dès 2009-2010, on a vu apparaître des études des cas, des passages à l'échelle important sur euh, la vérification de logiciels. Et là, euh, voilà, c'est quelque chose qui est, euh, je trouve, assez euh, euh, extraordinaire euh, voilà, pour euh, la fiabilité euh, des logiciels. Roberto Di Cosmo, vous aussi, vous vous intéressez beaucoup aux logiciels, donc professeur d'informatique à Paris-Cité. Et vous êtes le fondateur et président de quelque chose qui s'appelle Software Heritage. Donc l'idée, c'est d'archiver des codes sources de tous les logiciels euh, publiquement disponibles. C'est une grande archive, une grande, euh, voilà, un, grand, un grand rassemblement, si je puis dire. Combien de codes sources vous avez réussi à, à recueillir de cette manière-là Bon, alors si vous regardez sous les, sous les sites web nos projets, qui est complètement ouvert, c'est un archive.sortage.org, vous verrez qu'on a indexé à peu près 170 millions d'origines, hein ça ne veut pas dire 170 millions de projets différents, parce qu'il y a pas mal de copies du même projet qui sont éparpillées sur la planète, mais ça fait à peu près 12 milliards de fichiers sources uniques qu'on a. 12 milliards de fichiers sources, sources mais, tout à fait. A... D'accord, et qui sont euh, répartis sur trois sites différents. Hein. Oui. Mais j'espère, si vous voulez qu'on parle de toute la technologie qu'il y a derrière. Peut-être on peut prendre un petit moment des hauteurs là-dessous. Donc, il y a un transparent qui apparaît là-derrière. Peut-être deux secondes de réflexion. Parce qu'on a parlé beaucoup d'informatique, de l'origine de l'informatique, les liens avec les mathématiques qui est un fondement fort ici en France, que j'ai toujours adoré et respecté. Vous voyez de l'accent, hein, Malgré les faits je là depuis 30 ans. c'est quand même italien, je suis arrivé. J'ai trouvé fascinant l'hétéro des recherches qu'il y avait ici. Euh, mais, euh, ma passion depuis longtemps, c'était quand même la programmation, les langages de programmation, comment expliquer ce qui fait un programme, comment prouver s'il est correct, comment donner de la sémantique à un programme, comment programmer de façon élégante, comment avoir des abstractions des langages de programmation. Et c'était assez étonnant de voir comment dans de la recherche, l'activité des programmations était d'une certaine façon euh, pas suffisamment respectée, on pourrait dire n'est-ce pas c'était souvent vous comme un outil par pas mal des, des disciplines d'ailleurs vous voyez quand moi j'ai commencé mes études en Italie à Pise à l'école normale là bas Informatique. Ouais. Informaticien, je pense qu'on était quatre quand on est rentré. Tous les autres, on nous regardait un peu mal et nous dit ah, t'es informaticien. Non, t'es un, un, un mauvais physicien avec un calcul. Ah, c'est ce, ce que disait Ou en Ou alors, t'es ouais. un mauvais mathématicien ouais. avec un calcul. Alors, pour revenir sur ouais. la Software Heritage, justement, cette diapositive, donc, voilà, 12 milliards de, euh, de codes sources, et là, alors, on a des petites pépites, hein, alors on a par exemple, le, à gauche, c'est le code source quoi d'Apollo de, de 11, c'est ça C'est le, le, le, le, le, le, le système un... informatique qui se trouvait à bord... Euh... À bord de l'Apollo 11 pour les, les systèmes de D'ailleurs, là, ça permet de faire une petite histoire. Vous voyez, au moment où les projets Apollo ont été lancés, c'était, en calcul juriste, l'équivalent des 200 milliards de dollars actuels hein, qui a coûté cet objet-là. Il y avait un énorme programme industriel pour les faire. Il n'y avait pas une ligne pour le logiciel. Une ligne ah, il n'y avait, avait pas de ligne budgétaire, pas de ouais. ligne des codes, ce n'était pas prévu. Donc on servait plus tard. Et peut-être grâce à ça que finalement, on a eu une, une des premières femmes dans l'histoire de l'informatique, qui est Margaret Hamilton, qui a piloté l'équipe, qui a développé ces codes-là. Alors, la raison pour laquelle on a accès à ces codes-là, ça c'est un petit bout, hein. c'est pas très bien visible, hein. c'est pas, pas, pas très bien focalisé, mais je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Enfin, à droite, je vois initialize landing radar. Euh, mais c'est le, les c'est l'effet qu'à l'époque, aux États-Unis, tout ce qui était financé sous des, des fonds fédéraux était automatiquement mis dans le domaine public, sauf s'il y avait des questions de sécurité. C'est pour ça qu'on a accès à tous ces codes qui est dans le domaine public. Et vous voyez, c'est d'un côté, vous voyez à gauche un, un, un truc qui semble un cher à c'est de l'assembleur de l'époque, et à droite, les commentaires écrits en anglais de l'époque, qui étaient un message envoyé par les développeurs aux autres développeurs, parce que, comme disait Donald Knuth dans, un, dans une citation que je considère assez célèbre, finalement, la programmation, c'est l'art d'expliquer à un autre être humain ce qu'on souhaite qu'un ordinateur fasse. -ce pas? Et c'est super important de l'expliquer bien, comme disait Arda, et sans vous la citation, vous êtes un autre, assez transparent, parce qu'on a besoin de pouvoir les relire plus tard, et de pouvoir les faire évoluer, et de comprendre ce qu'il y a dedans. Et pourquoi tout ceci est important parce qu'en réalité, même si on a des algorithmes qui sont des descriptions de très haut niveau de ce on peut résoudre un problème, après, pour les faire exécuter par une machine, il faut décrire dans les détails ce que l'on veut dans un langage de programmation donné. Et dans ces détails, des fois, il y a énormément de connaissances supplémentaires qu'on ne retrouve ni dans les articles ni dans la description des algorithmes. Donc, C'est absolument essentiel d'avoir accès à ces codes sources. Et ceci est un pilier de ces mouvements de la science ouverte sur lesquels on s'intéresse de plus en plus aujourd'hui qui est essentiel pour faire en sorte que nos concitoyens puissent avoir plus de confiance dans les résultats des recherches scientifiques, qu'on puisse vérifier ou demander à d'autres, hein, si eux ne sont pas capables, de demander à d'autres de regarder ce qui a été fait pour valider que ces résultats scientifiques sont valables. Et ça, c'est essentiel, comme on a vu dans ces phénomènes du Covid, parce que la perte de confiance dans la connaissance scientifique est la base de la perte de confiance dans le fonctionnement d'une société. Alors pour revenir à Software Heritage, à droite on a aussi le code source de Quake 3 qui est un, un jeu vidéo, vous avez aussi le premier navigateur internet, vous avez le, le noyau Linux qu'on trouve sur les smartphones Android, c'est un noyau Linux à l'intérieur, donc vous avez, vous avez absolument tout ça, ça peut être utile pour faire de la recherche et, et comprendre comment tout ça a été créé. Est-ce que vous avez l'impression l'un et l'autre que le logiciel a un peu été négligé par le passé et que de plus en plus, là, on, on, on comprend sa valeur et on comprend l'importance d'avoir des, des, des, des programmateurs, des gens qui vont faire du logiciel libre, du logiciel de recherche pour toute la communauté. Miraela Oui, je pense qu'on a gagné justement cette expérience par le passé, du fait que bon, les idées de recherche fondamentales sont très bien. On a besoin de ça, mais le prototypage de ces idées... dans le prototypage des algorithmes, c'est aussi très important pour se confronter à d'autres algorithmes, pour pour aussi voilà donc voir le, qu quelles sont les bonnes idées à prendre. Par ailleurs, on a vu justement apparaître dans la plupart des conférences internationales des sections où on incitait ceux qui avaient proposé des bonnes idées de recherche de soumettre aussi leurs artefacts. Euh, donc, euh, qui était ensuite validé par une, euh, un comité de programmes différents euh, voilà, indépendants euh, oui je pense qu'on se dirige vers une reconnaissance du logiciel en tant que production scientifique et je pense que c'est très bien je peux peut-être ajouter trois petits éléments là-dessus, là, vous là, disiez, est-ce qu'on va dérompreer les connaissances bah, Vous voyez déjà l'effet de l'existence d'une infrastructure comme Software edge qu'on est en train de construire pour archiver tous les codes sur à planète, pas juste pour regarder des codes poussiéreux pour des passionnés qui vont regarder les choses il y a 50 ans. Mais aussi et surtout pour regarder comment les codes sont développés aujourd'hui et pouvoir tracer les vulnérabilités, les modifications, les évolutions. Et le fait que cette initiative soit soutenue par des, des organismes comme l'IRIA, les CNRS, euh, sur Bonne Université et ses Sépéricité, vous voyez, c'est quel hasard, n'est-ce hein, pas On est tous ici, donc je prends cette occasion pour remercier à nouveau d'avoir eu confiance dans ces projets à un moment où c'était... Un petit bébé qui est en train de grandir maintenant. L'UNESCO aussi, hein, vous avez le Et parrainage bon, de l'UNESCO. Bien sûr, il y en a plein, mais je remercie qui sont présents d'abord. Et je voulais aussi préciser, juste parce que vous dites que je suis fondateur, président, etc., ça c'est très égocentrique. Moi, je préfère dire que c'est un effort collectif. Donc, il y a pas mal de gens de l'équipe ici qui sont ici. On a travaillé avec Stéphano, on a travaillé avec Jean-François, on a travaillé avec Nicolas, avec Moran, plein de gens qui sont ici. Et donc c'est vraiment important de reconnaître, il s'agit d'un effort collectif, comme disait un vieux proverbe africain, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et on essaye de prendre ça systématiquement. Deuxième élément des reconnaissances, l'effet le fait que des plus en plus, on retrouve justement des logiciels, comme disait Michaela comme un produit de la recherche vraiment valorisé en tant que et l'effet que cette valorisation a lieu vient du fait que, par exemple, cette année, pour la première fois dans le monde, je dirais, un ministère, le ministère de la recherche français, a créé un prix national pour les logiciels de recherche dans lesquels vous retrouvez 129 candidatures d'excellente qualité et dans lesquelles, parmi les lauréats, il y a des logiciels de cette université, des de, de, Sorbonne Université, Université Paris cité de NERIA, CNRS et des plans dans toutes les disciplines. Vous voyez. Et donc, et troisième élément que je voulais mentionner, c'est le fait que finalement... L'activité des programmations commence à être vue comme une activité noble et non plus seulement quelque chose qu'on peut outsourcer. Hein, à, à, à, en Inde ou en Tunisie, les Nierschors, comme on disait un fois, etc., on a compris que finalement les pouvoirs sont dans main de ceux qui savent écrire les codes qui deviennent la loi. Comme disait Laurence Laisse et fois, « code is law. Et après, si vous me permettez, je termine juste avec une phrase, et après, il y a des choses révolutionnaires qu'on commence à faire. Là, par exemple, plus récemment, on a des projets qui nous montrent comment faire l'inverse, transformer la loi en code, n'est-ce pas Donc, faire en sorte que la loi devienne exécutable. Ça fait un peu peur, c'est se si mauvaise loi et exécuté tout de suite. Mais disons, par exemple, sous, la, sous les codes fiscaux, savoir comment nos impôts sont calculés et pouvoir vérifier comment c'est fait, grâce à un projet qui est basé sur des langages de programmation modernes, avec toutes les notions des langages de programmation de base, on est en train de formaliser tout ça et ça va être utilisé à au ministère des Finances. Je voulais tout simplement ajouter le fait que, bon, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais toute la recherche fondamentale sur le langage de programmation, c'est aussi quelque chose qui est important, parce qu'on on parle de logiciel mais sachez, aussi, enfin, c'est est important que nous, en tant qu'experts, euh, disons, en informatique, on puisse exprimer, euh, programmer dans des langages adaptés, et puis la communauté des deux laboratoires ont eu des des contributions importantes dans, dans ces langages de programmation, euh, bien des langages de programmation fiables hein, pour, le, pour les systèmes, je, pas, je pense au langage synchrone, mais au langage fonctionnel, donc euh, après le langage opératif. voilà Donc c'est aussi euh, la recherche fondamentale nous permet justement de capturer cette spécificité de, des chercheurs, des, aussi des, des non-chercheurs, hein, pour pouvoir programmer mieux, de manière plus fiable, et puis pouvoir exprimer nos algorithmes dans des langages adaptés. Voilà. Alors, le ministère de la Recherche a créé les prix Sciences ouvertes du logiciel libre de la recherche, hein, il y a plusieurs prix, donc là voilà, c'était cette année, hein, euh, et, et c'est vraiment le signe que quelque chose est en train de, de se passer de ce côté-là, et que de plus en plus euh, les créateurs de logiciels sont reconnus, y compris euh, dans l'évaluation de leur carrière, hein, je crois de plus en plus il, il en est question. Merci infiniment à tous les deux d'avoir euh, été avec nous.